Coucou Youtube! Je me retrouve avec un petit kid, il est super mignon. Peut-être que ce sera pas la seule vidéo avec lui. Je vous laisse regarder. Faut, faut couper Didier. Non. Pensez à liker, commenter, vous abonner. Des bisous. Peace. Hello, hello. Hello. Ça va? Ouais, toi. Tranquille, je viens de muter les deux autres, t'es le seul français? Euh, bah ouais, tu lances tout seul comme ça, tu lances tout seul comme ça Euh, ouais, parce que j'ai pas encore euh, beaucoup de potes qui sont en ligne. Là. Putain, t'es un lève lefto. lefto Ouais. Puis même, euh, moi aujourd'hui j'ai pas cours. Non. C'est trop cool. Waouh. Ouais, pourquoi ouais, t'as ouais. pas cours Euh, manque de personnel euh, dans, dans mon collège. Oh, y y'a une grève quoi. Ok. Bon, y'a y a rien de mieux. Ça y est, la neige, t'es au max. Collégien, tu pourrais être son papa. Dis pas ça, frérot. Oula, oula, oula, oula. 14 ans, j'en ai 29. J'en ai de merde là. Du coup, t'as as quel âge T'as 14 ans, c'est ça Euh, non, j'ai 13 ans. 13, ok. 13. Moyen. 29. 16. C'est possible orange français. est français. C'est vrai. C'est vrai. Bah je pense, ouais, parce que euh, y a, je pense. Après, après il après, ça, euh, un, y a, a TitiVid dans son pseudo, donc moi je le garde muté. Ouais. Tu sais que quand on te parle, on entend tout en écho. Euh, ouais, je sais, j'ai un micro de merde. Pas possible ça. Oh les là je suis pas la SPA des micros, hein. c'est bon. Il a une famille ce gamin. Hein. Je, je veux pas être le père de tous les enfants que je trouve. Déjà vous le savez même pas, j'ai fait envoyer un, un casque à un petit fan hein, de par chez moi. Enfin, je vais vous raconter l'histoire. Euh, c'est un drone, enfin je vais lancer un drone pour savoir où sont les Va ennemis. Vas-y, super poulet. C'est pas pour me faire mousser ou quoi, mais je vous raconte. Ça s'est pas, passé il y, y a genre euh, une semaine. Un petit. Euh, un, petit, pont, un, un, petit... Bah un petit pangolin qui. Euh... Bah un petit pangolin qui. Y'a mon père qui m'a écrit, il m'a dit Ouais, y'a un collègue de boulot, son fils il est fan et euh, tout. Euh, je rush les mecs. Et euh. Vas-y, euh, il m'a passé le numéro de téléphone de son, euh, de son fils. Voilà, il a il a 12 ans. Si jamais tu peux la. T'as un moment pour l'appeler ou quoi, vas-y. Mon père qui m'envoie ça, tu vois. Ouais, bon, j'appelle. Ok, de l'eau, on va dire. À la, vers 17h, je me dis, ouais, c'est la fin de l'école, ça doit être par là, tu vois. Et je tombe sur un petit pangolin au téléphone. Mais c'est chaud oh, il a éclaté en sanglots, Peachune. C'était le plus heureux. Oula, il m'a mis mal là. Et il m'a sorti une phrase mignonne. Il m'a dit, mais tu sais, j'ai dit, tu joues avec tes copains un peu Il me dit, ah moi, tu sais, je joue pas trop avec. Il me dit, je joue pas trop avec mes copains parce que ils peuvent pas m'entendre. Ah, tu joues clavier Parce que mon casque il est trop pourri. Ouais, je joue clavier poulet. Ça marche bien. Tu marches bien. ben. Je vois que tes déplacements sont plus rapides et tout. Et, ouais, je, je peux pas jouer avec mes copains parce qu'ils m'entendent pas. Non, je prends vois. une balle de sniper dans le crâne. Je suis, vas-y, bah, envoie ton adresse et je lui ai fait venir le, le dernier astro, tu vois. Ça, il m'a envoyé une petite photo avec, bon, tu bon, vois. C'était le, le plus heureux. Un pitchoun très mignon. Je voulais juste vous raconter cette ouais. histoire qui était extrêmement mignonne et ce pangolin là m'y fait penser. Il est crack sur toi Il a plus de vie euh... ah, Tu, tu l'as brain Ah je, je les braine pas, je l'ai détruis. Hmm. Ah là là. Du coup ça se passe les cours tout ça Au calme Euh pour l'instant ouais. Ok, cool. Ok, cool. T'as besoin d'aide Euh, là ouais, mais j'ai pas du tout touché, genre. Voilà. Euh, ils sont deux dans la, dans la maison. Ah, je sais pas si je vais réussir à faire le 1 contre 2, j'arrive. Bon. Ah, allez, allez, allez, allez j'arrive au cas où. Fais gaffe quand même. Une chaîne YouTube ou pas? Euh, non, pourquoi? Pour savoir, c'est tout. Bon, en fait, j'ai tué les quatre euh, en haut. Ah, d'accord, ok. Ah, si, bah, j'ai une petite chaîne YouTube. Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais, il y, y, y a 5000 personnes dessus, je viens de l'ouvrir euh, hier. Tu, tu vas aller, aller follow, tu aller, tu aller follow Bah vas-y hein C'est chaud TV Ok bah vas-y, attends, je vais aller voir. T'es le boss, merci attends, Il envoie trop de force dès le matin, le guide. Oh 5000 personnes, je l'ai ouvert hier. Ah, pas les mêmes priorités Oula, attends, parce que j'ai cherché, ça me met sur des chaînes turques mais, si jamais t'as, chaud Après sinon ma principale c'est chaud h chaud Euh chaud quoi Chaud h. 1 Ok il y a un peu plus d'abonnés là mais bon T'as as combien d'abonnés voilà. Sur celle là peut être qu'il y en a 230 et quelques Je veux dire 238 000 non Exact, oui c'est ça, c'est ce chiffre Mais j'en ai ouvert une deuxième hier, il n'y a, a que 5 000 personnes Vas-y attends, bah, je cherche, il faut que je cherche de phrase, phrase de flexeur, c'est terrible Parfaite cette phrase Après... Mais tu regardes Twitch un peu euh, Twitch, euh, ça dépend ouais, des portes mais c'est que ça dépend. Quand j'ai envie. Quand j'ai pas de connexion. Ok. Là je suis sur Twitch, euh, si jamais tu veux passer, dire coucou. Bah vas-y, j'irai voir. Hein. Si tu. Si tu si, genre si tu passes vite, je t'offre un, un abonnement direct. Ah si je passe vite. Ah <rire> voilà, non, mais c'est voilà. la, la fin de la partie. Vas-y, attends. c'est... Virer les sécurités qui puissent parler, Faut les mots. Je vais voir. J'irai voir après si je me concentre un petit peu. Oh non, je trouve ça, je l'avais pas vu. Tu... Son tu... gros crâne je... devant moi. Je vais être honnête avec toi. Là, t'as un... un kill. As... Que tu te concentres ou pas, la game elle est finie. Il faudrait mieux que oh. t'ailles ouais. sur Twitch. Après, il y a Astro qui a sorti le nouveau A10. sortirai jamais. Je, télé, je téléphone à Astro. Ça décroche pas. Tatanus On est d'accord que Astro ils aimeraient bien lui offrir un Adice. Je suis en train de me faire pulvériser. Voilà, c'est les choses qui arrivent, voilà. t'inquiète. Je vais te réanimer. Je pense que oui. Vas-y, vu que j'ai pas une connexion de tarif, j'ai mis en post ton stream. Mais attends, mais. Mec, alors je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe Je suis désolé, mais mec, par contre, je te connaissais même pas. Oh, crap. Le karma, il vient de te répondre. Quoi Combien m'a touché vite Y'a... Yeah. Oula yeah. Il s'auto-réa au cas où. Ah, bien. ah ça rentre. Ça te fait rire de me voir dans le gaz comme ça ici. Hein, de quoi T'as te fait rire de me voir dans le gaz ça ici, dans le gaz, ici. <rire> Normalement on peut pas être dans le gaz là, comme ça. C'est horrible, tu hein as atteint comme style de jeu. GG C'est la 20 kills poulet, c'est la 20 kills. Ah ouais, j'ai combien Un kill, c'est pas mal ça aussi, non Vas-y, je t'invite à cette Ok C'est mon copain pour la matinée Vous avez kiffé la, la petite rota dans le gaz C'est plus une rota, il a pris le périphérique externe là La rota de l'extrême je suis resté 25 minutes dans le gaz les gars c'est